Donc j'ai une offre d'Enzo Ferrari, il y a un type d'ingénieur qui m'appelle et qui me dit euh, « Pouvez-vous euh, vous, vous, euh, vous rendre dans, dans trois jours à, à, un, à un ou deux jours ?» je, je prends ma, ma bagnole et j'avais une course, si je me souviens, à, au Castellet. J'avais pris comme euh, coéquipier un copain à moi qui est à moitié paralysé d'un côté mais qui conduit merveilleusement bien et on, avec, on part tous les deux. On gagne la course. C'est une course d'endurance sur 1000 km. On gagne la course. Je prends la voiture et je descends à Maranello. Mais là, ce qui s'est produit, ce qui s'est produit, c'est que euh, avant, avant, une semaine avant ça, euh, Max Mosley, je n'avais pas de contrat avec lui. Parce qu'il ne payait pas. J'avais un deal sur les primes d'arrivée, et comme je gagnais tout, à peu près, ça allait très bien. Et il m'a dit, écoute, euh, je, te, je te fais un contrat. Et comme j'étais un con, j'ai pris le truc, j'ai signé, sans le lire. Et dans ce truc-là, je gagnais pas un rond, donc pour moi c'est aucune valeur, mais je ne pouvais pas conclure ailleurs que c'est lui. Hmm. Donc il a demandé une fortune à Ferrari pour m'empêcher de conduire. Après, on, en a, on a discuté. On s'est dit on ne le fait pas. Euh, J'ai eu la même chose. Euh, euh, avec euh, Chalot. Le chalot a dit oh, combien ça coûte Ils ont signé. Et donc je suis rentré chez Chalot. Donc je supporte la responsabilité, mais moi je pensais, bon, de que je lui ai dit, tiens je rentre chez Ferrari, euh, dégage moi de ça, et lui a, mais tu, comme tu ne me donnes rien comme monnaie, il n'y a rien à faire. Et je ne me suis pas dit, attends, euh, j'ai failli. Je, je me souviens très bien de ce qui s'est passé, quand il m'a dit ça, je, je, je me suis dit, je vais lui dire, euh, attends, euh, je vais le traduire en, en français. Ce dont je n'avais pas besoin, parce que je parlais bien anglais là. Et, mais je voulais dire ça. J'ai failli dire, je suis sur le bout de la Bon, écoute, je vais traduire. le prendre Et ben, je ne l'ai pas dit. Sinon, c'était 4 ans chez Ferrari, ou 5 ans, et mm. ça aurait été autre chose. Quoi.